Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un jeu. Alors c'est pas n'importe quel jeu, c'est le jeu d'un abonné. Donc je tiens euh, à préciser aussi que n'hésitez pas euh, à m'envoyer euh, des liens si vous voulez que je présente vos créations. Moi ça me dérange pas, au contraire. Je suis très fier de montrer les choses qui sont un petit peu euh, issues euh, je dirais ou grâce en partie, alors attention très modestement à la chaîne YouTube. Donc euh, voilà, ici un jeu qui s'appelle Space Rhythm euh, qui est développé par Ara Game. Donc on va voir le nom euh, du créateur dans le petit générique par la suite. Donc vous avez ici ce jeu disponible sur euh, Google Play, donc n'hésitez pas à y aller. Alors c'est un jeu complètement gratuit, vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques petites pubs, mais ça c'est tout à fait normal, il est pas mal noté, il y a encore euh, peu de téléchargements, donc allez-y, hein, aidez-le parce que c'est franchement pas évident, on a des petites captures et tout ça. Donc on va le découvrir tout de suite ensemble très rapidement, vous allez voir qu'il est assez sympathique au niveau du gameplay. Donc j'ouvre le jeu, évidemment on va voir que c'est fait avec Unity, Made with Unity, Une une petite euh, ici euh, présentation assez sympa pour vous dire de, de mettre un casque et ici le logo de Aragame donc au niveau de l'interface qu'on voit ici ben rien de bien compliqué mais euh, assez sympathique déjà on peut entendre la musique qui est quand même sympathique derrière donc vous avez ici la possibilité de choisir la version euh, de la langue en fait du jeu donc soit en anglais soit en français euh, vous avez ici euh, un petit générique des crédits en fait qui présente l'auteur justement on va pouvoir le citer parce qu'on va le voir euh, défiler dans le générique donc il me semble qu'il s'appelle euh, Monsieur Dujardin, et c'est euh, le prénom c'est Romain, voilà, mais c'est Desjardins, pardon, excusez-moi. Euh, donc euh, bah vous avez un descriptif assez complet, vous avez même des bêta-testeurs qui vont apparaître, je pense que les, la personne qui a créé la musique aussi, en tout cas bravo, parce que c'est vraiment pas mal. Euh, voilà, donc on va revenir maintenant ici au jeu en lui-même. Donc au niveau des préférences, très simple. Une option pour le moment de, de volume de son, tout simplement. Alors au niveau du jeu, c'est parti. Donc on doit commencer automatiquement par le tutoriel. Vous avez la possibilité ici de choisir euh, le niveau normal, piano ou bonus. Moi je vais laisser en niveau normal hein, pour vous faire la petite démo. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait le tutoriel et j'ai que deux étoiles. Alors comment ça se présente bah, Vous allez voir, c'était bien fait. Donc, hop, ici, le, le, le petit chargement sympa qui n'est pas sans rappeler le composant image de Unity. Donc vous avez ici un, une petite, euh, un petit tuto. Donc esquive les roches en restant Appuyer sur le vaisseau pour le déplacer, donc évidemment il faudra mettre son doigt et le déplacer, ici je joue à la souris ce qui va compliquer les choses, vous allez voir pourquoi euh, donc chaque roche touchée te fera perdre un point de vie, arrive à zéro tu perds évidemment, ensuite attention après ce tutoriel, il y aura deux vaisseaux à déplacer, donc soit prêt, Eh oui le problème c'est que moi j'ai qu'une souris, mais on va se débrouiller, euh, de plus les vaisseaux ne pourront se déplacer que dans une moitié d'écran, évite donc de les faire se rencontrer si tu ne veux pas de problème allez c'est parti, on joue et on regarde ce qui se passe donc si c'est bien le niveau tutoriel, il faut réussir d'ailleurs pour, euh, pour avancer. Donc on peut voir que je déplace ici euh, bah, la souris, évidemment, mais sur le smartphone ce sera avec le doigt. Et sur la gauche, vous pouvez voir une petite barre d'avancement, un slider en fait, qui nous permet de voir quand est-ce qu'on va arriver à la fin du niveau. Alors, si je touche quelque chose, bah, je vais certainement toucher quelque chose sinon je ferai euh, volontairement. Ceci dit, vous allez le voir dans le niveau suivant. Le vaisseau devient rouge et je perds des points de vie. donc je suis à présent. Ça va. Je tiens le... J'y arrive. Voilà. Et j'ai même réussi ici. En théorie, avec tous mes points de vie, je devrais avoir... Trois étoiles. Parfait. Donc voilà, ici, euh, bah, le gameplay est sympa. Mais l'idée, euh, je trouve très sympathique. C'est justement maintenant, et là, ça va être un peu compliqué pour moi de vous le montrer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Vous va que j'ai fait que 6% tout à l'heure. Mais vous avez plusieurs niveaux, hein, voilà. Et vous pouvez d'ailleurs les tester euh, un par un. Regardez, je vais prendre ici Somewhere. Et là, je vais devoir diriger deux vaisseaux en même temps. Donc, ce qui va compliquer les choses. Voilà. Hop, alors vous voyez que le vaisseau devient rouge. Voilà, bon là je vais pas pouvoir aller plus loin. Ah, la petite publicité qui va bien. Bon, évidemment, ça c'est inévitable comme dans tout jeu indépendant. Euh, vous avez de la publicité, euh, mais bon, euh, ceci dit, le jeu est vraiment pas mal. Alors là, le niveau 3, bon, n'est ben, pas euh, peut-être le c'est peut-être pas judicieux de vous présenter le niveau 3, donc je vais revenir ici et vous présenter le niveau 2. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, ça vous permet de, de voir le gameplay. Donc, ici, on va prendre le niveau 2, voilà, et normalement, je devrais aller un petit peu plus loin. Alors encore une fois, mon problème ici de diriger les deux vaisseaux en même temps hein, avec une seule souris, c'est pas évident. Mais là, vous pouvez voir que le gameplay est assez sympa, voilà. La musique l'est tout autant. je me tais parce que, ah bah voilà, 10% bon en tout cas vous avez compris euh, le jeu, euh, franchement c'est pas mal, hein. euh, moi je dis félicitations parce que bah, le gameplay est original, euh, même euh, si au niveau graphique je pense que ça peut être amélioré, mais c'est un, un jeu assez récent donc euh, pourquoi pas euh, ensuite je pense que l'auteur va faire des mises à jour et euh, améliorer les choses mais euh, l'idée est vachement sympa déjà et je trouve ça euh, vraiment bien, donc je tenais à le souligner, donc euh, bah voilà merci à vous, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec un petit peu de, de travail en suivant les cours Unity, euh, on peut faire des jeux bien sympathiques, ici un jeu indépendant donc allez chercher euh, ce jeu, testez-le euh, mettez une note sur le store parce que ça, ça va encourager l'auteur encore une fois c'est un jeu indépendant euh, vous savez que pour faire connaître un jeu indépendant franchement c'est très très très compliqué euh, donc n'hésitez pas bah, à le partager euh, et puis à, à mettre une petite note sympathique Voilà, moi je vous dis à bientôt, en espérant présenter bah, un autre jeu, pourquoi pas, donc euh, envoyez moi un, un message si c'est le cas, si vous avez un jeu à, à nous faire partager, moi je le ferai avec grand plaisir, euh, un petit like sur la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye